J'allais dire ok salut les guerriers mais ça c'est ton truc je vais te le laisser Bah non salut les guerriers faut le dire <rire> Non pas le hockey. Ah non bon. mais c'est parce que moi j'ai le hockey. Ah, ah ok C'est pas drôle <rire> Salut les guerriers bienvenue sur Fitness Fusion Aujourd'hui comme tous les vendredis petite vidéo training On est à One Fitness Club la Madeleine Je sais pas s'ils vont nous laisser rentrer rentrer gratuitement aujourd'hui Inch'Allah Voici nous euh... Dans <rire> tous les cas on le place pour toutes les fois où ils nous ont laissé rentrer ouais, gratuit ils méritent Et aujourd'hui on va se retrouve pour une séance où je vais bencher J'ai repris le bench bar et j'ai passé une grosse perf il n'y a pas longtemps que j'avais jamais passé de ma vie Mais Brutus pas il est chargé. <rire> Arrête, ils vont y croire. Je rigole. Donc, non, pas mieux que Brutus, mais après, il est 30 kilos de plus que moi. Brutus, c'est compliqué à aller concurrencer un mec qui fait 30 kilos de plus que toi. Et mais 30 cm de plus. Se dire que je talonne Brutus qui fait 30 kilos de plus que moi, c'est quelque chose. Et 30 cm de plus en taille. Et aussi dans le slip. On est d'accord. J'ai vu ton zizi cousin. Hein. Je fais pas honneur à la famille. Je vais, je vais m'énerver. Hein. Donc, objectif d'aujourd'hui, c'est 170 x 3. Et si j'arrive à passer x 4, ça sera la même paire que Brutus. Le x 3 est passé. Je l'avais déjà annoncé sur Insta. Miracle, c'est la première fois de ma vie je fais 70 x 3 avec un PDC si bas. Et euh, aujourd'hui, on va essayer de les repasser. Si je les repasse, c'est un miracle. Donc les gars, 70 x 3, il y en a pas beaucoup dans le feed game qui le font. Donc suivez Pimousse voilà. YT Ici, on triple le PR de Bazinga. Au calme, voilà. On peut voir la marque. Elle est où Elle est là. Jolis, ah, petit pré-workout QNT, code 20% Fitness Fusion sur le site QNT, n'hésitez pas. C'est un des meilleurs pré-workouts pour la congestion. Pas stimulant, vous pouvez le prendre le soir après le taf, il n'y a aucun problème. Donc nous, on prend ça et on se rejoint juste après pour la séance. Ok, donc on est parti. On a réussi à rentrer une fois de plus. On nous a laissé rentrer. Donc là, c'est gratuitement. gratuitement. Et notre directrice, c'est Madame Le Maire, elle s'appelle. Donc si elle passe sur cette vidéo, merci beaucoup. C'est super gentil de nous avoir laissé rentrer. Et on va pouvoir faire une pète de vidéo. Et ça, ça fait plaisir. Par et, contre, elle a dit. Où et où à On est à One Fitness, fitness la Par contre, elle a dit qu'il faut arrêter de se masturber dans les douches, Joanny. Je vous laisse plus rentrer, donc on est, on va faire attention. quoi Rien. Et je vais pas m'avancer devant les abonnés parce qu'après, je vais me retrouver à... Ma mère, ça va être une pute alors que ça n'est pas une. ma mère la pute si je fais pas les 170. Les offs de Pimou, c'est quelque chose. Hein. Je peux pas toujours filmer tout le non, temps. Non, il va être traumatisé. Échauffement articulaire à base de répétition 60, simplement. De toute façon, là, c'est un échauffement. Je vais pas commencer à faire des échauffements articulaires et tout, c'est rien. Je vais m'échauffer pour le bench, donc j'ai pas besoin de tout échauffer. Arrête tu de vais... leur donner non. ces vieux conseils. Échauffez-vous les gars. Et quoi Échauffez-vous les gars. Ouais ouais. -vous. Parce que lui il prend ouais, des ça. produits. Échauffez-vous en fait, les gens. Qui... Échauffe, si vous voulez. C'est du bench. Hein, pour faut arrêter de déconner. Non mais toi c'est par rapport aux produits que tu prends en fait. Non. Non. Le muscle est déjà bien chaud. Si vous avez des perfs à faire et que vous commencez à vous fatiguer sur des échauffements et des trucs, vous allez perdre de l'énergie. Vous regardez les plus grands power. Tu regardes Lio, tu regardes Panache, machin. Ce qu'ils font c'est ils vont faire du soulevé de terre. Ils vont aller au soulevé de terre. Ils vont monter progressivement. En faisant toujours 3- 4 traits pour pas se fatiguer. Ils montent ils montent ils montent et ils arrivent jusqu'à leur charge maximale. Au niveau du muscle, au niveau des articulations, c'est important la mobilité et tout ça. Tu gras comme un cochon. Mon frère c'est huilé, il n'y a pas de... T'inquiète. <rire> ah là, Timothy, je <rire> suis Ils sont huilés, mes articulations. monter progressivement hein, de 40 en 40 donc là tu es Mont déjà à 100... progressive et contrôlé très important d'accord <rire> deuxième série 100 kg c'est qui a envie d'exploser son crâne ah. dans le mur quand il doit faire ça bah, c'est parce que je me dis il y a des débutants qui doivent faire et pas bon tu je vois ne faites pas ça si vous êtes débutant s'il y a des pauvres avancés qui vont regarder la vidéo ils vont se dire c'est bon ça va s'il a l'habitude il a pas de problème T'es débutant tu fais ça c'est un coup tu te blesses c'est sûr et certain t'as l'habitude 100 kg c'est une charge que je maîtrise en flip tu peux me le permettre 140 je les aurais pas mis d'un coup par exemple en fait euh... Putain, un PR à 180, c'est comme si euh, as compris. un gars qui avait un PR à 100 kg il s'échauffait à 50 kg 40 kg T'as compris, ouais. c'est exactement ça. C'est une question de, de rapport puissance et force, c'est aussi simple que ça. Comme vous voyez, les deux disques jaunes là-bas, il y a DJo qui a fait un PR juste avant. <rire> Je ressens d'une séance go. crossfit. Dis-leur d'aller voir la séance. une question, je me dis est-ce qu'aujourd'hui je fais 170 x 3 ou est-ce que j'essaierai pas d'aller doubler les 180 Honnêtement je suis chaud d'aller tenter de doubler les 180 ou 175 doublés. Quoi qu'il arrive c'est impressionnant, 170 x qu 3 ou quoi. 180 x 2, mais ton max pair il a 185. Ouais mais quand j'ai passé 170 x 3 je sentais que je pouvais aller chercher 190. Tu vois Après il y aura d'autres vidéos sur la chaîne les gars, Activez la cloche, il y aura d'autres paires. Moi je pense que je vais tenter 180 x 2 aujourd'hui. Okay. Je pense que même pour le titre de la vidéo ça peut être mieux, donc on va tenter 180 x 2 aujourd'hui. Okay, je vais même pas faire x 1, non, on va rester sur 170. 10 x 3 si je suis chaud je mettrai une 180 derrière histoire de... Là il est confiant début de séance Donc ça qu'est ce que c'est Ce sont des coudières SBD N'est-ce pas Solal Qui veut passer des PR à 185 meilleur que moi mais qui est pas capable de faire du bench Ici on a passé 185 avec rien sur nous Juste un slip c'est tout Mais je serais curieux de te voir avec toutes les combinaisons possibles pour éclater tes au bench 1000 likes On achète absolument toutes les combinaisons possibles Même un string en dessous si vous ouais. voulez Et je tente les 200 kg avec un slingshot tenu et compagnie Slingshot il y en a un ici en plus je crois Ah ouais Ouais il en a, a un Slingshot je crois euh, Vol mais je vais pas le faire ici, ça ne me servir à rien. Bah, vol, Ça sera une vidéo. À... Comment ça Bah, vole. de l'eau franchement c'est de l'eau avec les coups d'hier, c'est trop facile vraiment hein, ça aide vraiment pas une vanne donc, tu fais encore des placements produits on en a marre de voir des placements on n'est enfin, pas du tout en placement avec sbd si pas sur cette vidéo envoyez nous des produits <rire> je vous en conjure j'en ai marre de payer 80 euros pour ça moi. on est retombé sur Raina, ouais, les gars pour le duel de testo rappelez vous ouais. face à pimous il m'a dit pas 180 non je vais le balayer je crois du coup la qu'est-ce fait là j'ai mis euh, des 15 de crossfit pour que ça fasse plus beau je voulais pas que ça fasse plus petit ça fait pas joli donc j'ai mis 10 de crossfit 15 ça fait 170 le truc c'est que ça va faire beaucoup d'un coup je vais peut-être euh, 160 avant. Non J'en fais une à 170 pour préparer mon système nerveux Je vais le préparer à l'effort, il va comprendre que là ça va être lourd Je vais poser, je vais me reposer 3 minutes et ensuite je vais essayer d'en faire plusieurs Ok, ça donne les temps de repos, ça va commencer à copier C'est pas un programme, ça. c'est un... pour la vidéo que je fais ça, je prends pas comme ça moi Jamais de la vie je fais des séries à 170, ça va pas non Ça va, ah, je vais ouais. la décrocher mais ça va Franchement, ça va. Ça va, c'est tout ce que ça te fait là. Il y a combien sur la barre 70. 170, 170 C'est bon, un va. PR, je l'avais il y a 4 ans gros, maintenant c'est bon, tu vois. Alors, ça va. C'est bon, c'est acquis. Une fois que c'est acquis, c'est acquis. Moi, je vais sortir d'une barre 240, je vais dire ça va. Il y a 170 là sur ta barre. C'est un PR qui est validé, validé en fait, il est acquis. Je l'ai passé sur une des plus anciennes vidéos de la chaîne et depuis, ça fait 3 ans, il y a un moment, c'est acquis, c'est acquis quoi. C'est comme si toi demain je te dis vas-y passe 120, c'est acquis tu vois, t'as ouais, fait pas peur. Ça va, ça fait pas peur, tu te demandes si t'as pas peur, même 130 t'as pas peur normalement. Tu te dis 130 c'est censé passer. Alors que je t'ai connu, tu chez 120 PR hein, quand même. C'est dingue hein, il a pris 20 kilos, il y a des bons produits ce monsieur hein. Ouais ouais. Tu malade, donc Allez. ça me fait peur. Attends, je vais utiliser les repèves gros pour mettre les mains. Hop me 3. T'es prêt Ouais moi je travaille. 1, 2, 3. C'est bon. Allez Allez T'inquiète Parfait Je yes. savais que la quatrième tu l'avais. Yes Je pensais pas que tu l'aurais tenté la quatrième, mais je savais oh. que tu l'avais. J'ai un morceau de dos qui est resté sur le banc, j'ai trop mal. Donc là, il y a ah combien là 170. 70 x 4. Ça veut dire, Brutus, je le baise. C'est bon Voilà, il fait 30 kilos de plus et je le baise quand même. J'espère que c'est bien clair. Et ceux-là Je l'encule. <rire> voilà, en fait, oh, c'est bien. comme ça. La dernière, elle a aspiré mon âme, gros. Ah, je wow. me suis dit, je suis sûr, il l'a, mais je pensais pas que t'allais la tenter. T'es un fou, gros. Tu me filmes. <rire> c'est maintenant ou jamais. C'est vous, les gars. C'est vous qui lui donnez cette force. 70 x 4. Hein. Vous et les produits. 70 x 4, c'est un PR à 190 Pas vas enculer. Ah, dites tes Nachi, parce que j'arrive pas à dire que les produits. On rigole. 70 x 4, c'est à un à 190 quand même. Frère, t'as les 200 depuis longtemps C'est juste que as trop peur de les faire. En fait, sur la dernière j'avais plus de force dans les pecs, c'est le dos qui a pris le, le dessus. Je te jure que c'est vrai. Tous ça, les dorsaux. C'est ouf de sentir le dessus un même Ça y a que les avancées qui arrivent à le ressentir. J'ai senti dos lombaire, pec, quadriceps. Vu que j'ai bien poussé, n'importe quoi. Est-ce que ça va être un banger je cette suis vidéo trop -ce -ce qui... content, gros Qu'est-ce qu'il doit faire pour que ça soit un banger cette vidéo Abonnez-vous, likez la likez vidéo, commentez tout. en pâle. Ah les gars, 170. Un quoi, match plate. de commentaires, s'il vous plaît. Évidemment, hein, quand c'est Brutus, oh là, on est bête c'est de l'humour. Ils le savent très bien quand ils regardent la vidéo, mais je le précise quand même. Je rigole. N'oubliez pas que Brutus. Là-bas, moi la... je suis encore là. C'est passer des choses avec lui quand t'étais à Marseille. Je vais bien touché son cul, mm. j'ai bien aimé. Après, voilà, il a un terrain à 330 au sous terres. au squat il me baise matin, midi, soir. Il y a qu'au parce que je suis un T-Rex, je peux aller le titiller. Si tu regardes cette vidéo, Et <rire> quand tu veux qu'on fasse un duel de bench, c'est quand tu veux. Prends moi sous ton aile, je t'en conjure. Bon, 170 x 4 c'est validé, je suis vraiment, vraiment, vraiment enfant. C'est ma meilleure paire all time alors qu'à l'heure actuelle je fais genre 85 kilos. C'est-à-dire je fais 12 kilos de moins que quand j'avais fait ma... J'ai même plus d'excuses frère. À l'époque je disais ouais mais je ah, Pour tout le monde, t'es fichier, c'est terminé en fait. En plus, tu traînes à être des mètres comme Ragnar qu'on a filmé là tout à l'heure. Ça y est, c'est fini. Bon, Solal, du coup, tu m'excuseras. Tu manges pas à ma table, dès que tu vas aller plus loin. Je mange pas avec toi Il qui mange où qui est genre, toi, quand t'as assez à la table, lui, il se met où Lui Il se met à mes pieds, il nettoie les chaussures comme celle ici Voilà, Solal, tu vas aller jouer à la dinette plus loin déjà. <rire> Brutus, moi c'est Brutus maintenant. que je veux... <rire> Maintenant c'est Brutus que je vis j'en je ai rien à foutre. On va arrêter de s'amuser, dire ouais, c'est bon. voilà. 85 kg, bench à 170, ça équivaut à un bon 190 sur PDC x2. J'en reviens pas. J'en reviens pas. Donc là, on part sur hypertrophie, 140, je vais taper deux séries d'hypertrophie je ferai de l'incliné des dips un peu d'écarté pour me terminer et ce sera une fin de séance maintenant que je travaille en force l'hypertrophie c'est devenu vraiment secondaire pour moi à partir du moment où j'ai passé mes perps après le reste de la séance c'est branlette land Ah parce que là sur tes derniers trainings t'avais dit t'avais dit t'allais faire plus de basket et faire footbody ouais. trois fois ouais. semaine pas full body, mais j'ai dit que j'allais revoir mes entraînements et du coup et... là c'est bon tu t'es décidé c'est quoi alors pour cette année désolé je suis malade hein. mais en gros là ce que je vais faire c'est je suivra 4 malades 3 euh, 4 fois semaine mais dans mes entraînements ça sera plus full hypertrophie en mode je vais faire les traits hypertrophie je vais venir je vais faire une séance où je vais faire, et que je leur dis bientôt, vous pourrez suivre mes séances si vous voulez. Non, j'ai en deux questions, je vous dis, allez vous faire foutre. Stéroïde, un abolitant. Sérieux, c'est Qu'est-ce que tu fais Voilà, je filme. Et voilà, il est fort. Ça, est et il est musclé. Non, Là, c'est bon, je doute de toi. Là, entraînez-vous jusqu'à ce qu'il de vous, c'est fini les gars. Il est chargé, point. Incroyable. Ça y est, je suis un power, regarde. Ça, j'ai fait de la force, je me transforme en power, ça y est. <rire> je te jure que t'es musclé, je veux ce corps-là aussi. Même un corps comme ça, je signe. T'as avec le ventre comme ça Ouais, bah, bon mec. Et il y, la y, la y en la a la plein dans les commentaires, commentaires. dites-moi si vous signez pour un corps. Vas-y, relâche le ventre. Pour un corps comme ça, qui signe Moi, je signe pas, frère, on dirait je suis en salle de trois. Bon, vas-y, fais de les de douter, contracte. Même là-bas, il rigole, gros, il <rire> <vous donner>, <rire> T'es un Contony fan ou pas Bientôt. Je veux bien souscrire un abonnement Sous d'animal <rire> ah, ah, ah oui monsieur Je mérite Je mérite 170, je mérite, 170 au Ben, Je peux crier même ah, Si je fais ce que je veux maintenant ah, Tu cries comme ça T'es une pute comme <rire> Bon 170 x 4 Je suis très satisfait de ma séance Honnêtement En toute honnêteté Je m'attendais pas à faire 170 x 4 euh, J'ai passé la troisième, J'ai senti que je pouvais y aller J'y suis allé J'ai foncé tête baissée C'est passé J'ai eu de la chance peut-être Actuellement dans le feed game à à peu près 85-87 kilos Je sais pas qui fait cette perf à part euh, des power Mais je pense qu'à l'heure actuelle, Sola je l'éteins je l'éteins parce que monsieur bench 180 avec des coups d'hier faut me bouffer le cul maintenant voilà brutus il fait 30 kg de plus que moi brutus il m'éteint sous le terres, squat ça pas photo mais au bench je veux une revanche je veux une revanche et voilà c'est tout c'est les deux seuls que j'ai en titre de comparaison c'est les deux seuls qui me font peur dans le feed game après les autres y a pas de problème je te coupe quand même dans ton arrogance est-ce que tu y a peux... pas d'arrogance voilà est-ce que tu peux rectifier un peu le tir parce que quand même là y a pas d'arrogance au bench en fait j'ai travaillé pour en arriver là je suis fier de ma performance et je pense que j'ai de quoi être fier c'est pas de l'arrogance que d un petit jeu qui est entre et, et Solal. C'est aussi un petit jeu que j'ai avec eux de qui va être le meilleur, etc. Si demain Solal m'éteint, il passe 200. Je serais super content pour lui, au contraire. Et ça me motiverait pour aller chercher plus. Moi, j'aime bien qu'il y ait quelqu'un au-dessus de moi. Parce que ça me motive à aller chercher plus. Là, j'ai envie de me branler et d'arrêter le bench. C'est aussi simple que ça. Là, j'ai envie d'arrêter le bench. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour de la vidéo. N'oubliez pas en description, vous avez tous nos codes sur tous les sites, tous les partenaires avec qui on travaille. On vous le répète souvent. On va vous casser les couilles à vie avec ça. Il y a Everjump. Code FFD. Vous avez 10% de réduction sur leur code à sauter. QNT Fitness Fusion, 20% de réduction sur les compléments alimentaires, c'est important. Même si je les place avant, ça fait plaisir. Okay. Iron Meal, si jamais vous voulez des repas préfets avec les calories écrites, etc. Code Fitness Fusion, c'est pareil, vous avez 25% de réduction. Nos programmes sur fitnessfusion.fr, si vous voulez être aussi fort que moi au bench, c'est le moment ou jamais. Prenez un programme personnalisé, vous dites que vous voulez 200 au bench et dans 3 semaines. Non, je rigole, il faudrait être déconner. Mais voilà, si jamais vous voulez progresser au bench, fitnessfusion.fr. Moi, je pense que j'ai fait le tour, c'était Pimous. Quoi, c'était Pimous Il se ressort sur sa chaîne. C'était Pimous, il, a il, a il est Pimousse. pas là. <rire> Donc c'était Fitness Fusion, force. Il fun tout seul hein, parce qu'il veut pas le dire.